Le co-design ou design collaboratif est une méthode participative qui favorise la communication et l'adhésion au projet. Il s'agit d'une méthode collaborative qui vient rompre avec le travail en silo au profit d'une organisation transversale. Le principe À travers ce qu'il est, ses compétences et ses activités, chaque membre a une vision différente et intéressante à apporter. Un projet d'aménagement spatial co-construit permettra d'aboutir à un espace adapté aux usages qui rencontrera son public et sera source d'engagement pour vos employés. En bonus, vous augmenterez la cohésion de votre équipe qui découvrira ou remobilisera des postures et outils d'intelligence collective. Cette démarche est un vecteur de progrès d'équipe, de changement et d'innovation collective.